le courage infini de nos personnels soignants. Alors là, elle a... Un petit coup de brosse. Elle a... Alors, d'un point de vue technique, elle a cessé deux secondes d'être comme ça pontifiante et elle a émoussé la fin de sa note et elle a fait passer un brin de poésie. J'ai pas trouvé ça si raté que ça. Est-ce que tu peux nous en faire profiter parce que ça sera pas souvent que je vais lui faire un compliment Tenue à bout de bras par le courage infini de nos personnels soignants. Une vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Et désormais, Hugo, le nôtre. Voilà, merci à Hugo, notre chef monteur, encore une fois, aux manettes. Et merci avant tout à notre invité du jour, Pierre Jovanovic. Merci à vous. Et pas, et pas Jovanovic, comme il me l'a justement rappelé. Voilà. C'était une précaution inutile, parce que tout le monde dans la communauté, 80% de, de vous qui nous suivez, savait qui est Pierre Jovanovic. Euh, journaliste, euh, indépendant, certains diront un petit peu défiant, on va dire, par rapport au au système spécialisé pions, en économie ouais. et notamment dans le système bancaire et toutes les bonnes nouvelles qu'il nous réserve dans les années à venir, n'est-ce pas Pierre Exactement peux-tu ajouter deux trois mots de présentation, peut-être par rapport à ton métier également d'éditeur hein, Je plug, euh, quand on a grandi avec Ardisson, on a appris à plugger les livres comme ça en direct sans, avant de les avoir lus. Donc tu m'as gentiment <rire> régalé euh, d'un opus à toi, je le montre et ça nous permet de rappeler que tu édites également des ouvrages. Moi je suis surtout euh, écrivain avant tout depuis euh, trentaine d'années maintenant. Et donc euh, bah, le mensonge universel, je me suis dit que c'était un sujet qui vous plairait parce que ça concerne euh, les femmes avant tout. Euh, et ce, ça concerne surtout le, le plus grand mensonge, je pense, de l'Église, euh, en ce qui concerne Adam et Ève, euh, Le Jardin, qui est en fait un mauvais texte sumérien, euh, mal traduit. Enfin, un texte érotique même sumérien, mal traduit par les rédacteurs. <rires> D'accord, donc là tu nous fais démon démonétiser dès la première minute, on te remercie. Pourquoi, euh, Pourquoi à, quel, à quelle adresse Est-ce qu'on peut retrouver la, ta boutique en, en ligne de ta Alors ce n'est pas une boutique, c'est la revue de presse parce que j'ai énormément de... de j'ai plus de 700 000 personnes qui, qui suivent la revue de presse. Donc c'est quotidien.com qui est en, en fait un tremplin qui, qui vous met directement sur la revue de presse internationale euh, économique. Euh, et sinon ça vous met sur le, le site, c'est jevanomic.com tout simplement. Très bien. Alors, cher Pierre Jovanovic, vous avez été nommé pour nous rendre visite par Martial, Martial Bild de TV Liberté. Oui, t'es un, un bon client, mais j'aime bien Pierre Jovanovic, comme journaliste. Euh, Allez, et, et, et voilà, voilà ça sera un bon client. Et à la fin de cette vidéoscopie, vous devrez vous-même nommer votre successeur, donc vous avez une grosse demi-heure, 45 minutes pour y penser, et il ou elle ne pourra pas se dédire, voilà vous vous apprêtez à participer à votre première vidéoscopie. Quelles sont les deux règles de la vidéoscopie La première Euh... décentralisée <rire> Presque, presque. La première, c'est... Décon dé dé dé voilà décontextualiser, C'est-à-dire qu'on s'efforce d'omettre ce que l'on pense de la personne si on a de, de l'amitié ou des griefs contre elle, et on s'efforce d'omettre toutes les petites informations qu'on a pu avoir par ailleurs. Euh, si on la connaît, euh, si on, a, on, on évite tout délit d'initié. Est-ce que tu es d'accord avec ça euh, Ah oui, tout à fait. Bon, je, je, là, pour le coup, je, je suis neutre, parce que je ne la connais pas personnellement. Je l'ai déjà croisé dans des. Euh, mais je n'ai rien contre euh, Valérie Pécresse euh, en particulier. Tu n'es jamais allé à un de ces meetings bah, c'est justement, c'est ça le problème ah avec notre, euh, avec, euh, nos, enfin, avec vos pré mesures préalables, si je puis dire, parce que j'y étais oh. justement, parce que ça devait être le meeting qui devait la remettre en selle, hein, c'est le, le meeting qui devait la faire remonter dans les sondages, bon. et donc c'était quelque chose de crucial dans cette campagne euh, présidentielle. Et la deuxième règle des vidéoscopies, c'est on ne, on ne, pas le sur le physique, c'est ça. Voilà, jamais, <rire> jamais sur le physique. Juste avant de commencer la petite publicité, parce que hein, on, on, on, on ne mange pas non plus euh, gratuitement. There is no free lunch. Bon, alors une fois n'est pas coutume. J'ai quelques secondes d'avance sur vous. J'ai vu la prestation de Valérie. On n'est pas au premier étage. On n'est même pas au rez-de-chaussée. On est à la cave. En ce sens, qu'en dessous, il n'y a plus rien. Alors, pour tenter de lui éviter un prochain désastre qui pourrait mettre fin à sa carrière, soyons sérieux, j'ai une offre à vous faire et à lui faire. Elle apparaîtra en toute fin de vidéo, elle ne durera que 24 heures, alors restez bien jusqu'au bout. Mes chers compatriotes de Métropole, des Outre-mer et de l'étranger, enfin, enfin nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué alors, moi, j'ai une première remarque, ce qui permettra en plus de laisser à l'invité le temps de se mettre dans le bain, parce que c'est n'est pas forcément évident de savoir quand intervenir. Euh, moi, j'entends une chose avant d'entendre Valoche, j'entends beaucoup la salle. Et la salle, je l'entends en, en musique, on dirait, en plus, Hugo, il est batteur à ses heures perdues, on l'entend à contre-temps, c'est-à-dire qu'elle intervient hors rythme. Vous m'avez manqué Il faut savoir qu'une salle de meeting politique, vous le savez, cher Pierre, c'est comme une salle d'émission de télé. Euh, le, le, ce qui fait l'alchimie, la, c'est les chauffeurs de salle. Absolument. Il y a même des acteurs très connus qui ont commencé en mmh. étant chauffeurs de salle. Je crois que c'est le cas de José Garcia et d'autres qui étaient chauffeurs de salle sur le canal. Quand vous entendez des applaudissements spontanés, sachez que dans 9 cas sur 10, ils ne sont pas spontanés. Le public a appris à repérer un type qui fait ça avec les bras, qui en général un habillé de couleur vive. Il se met devant tout en bas et c'est ça qui lance les applaudissements. Et là, je ne sais pas qui a été mandaté pour, pour, pour animer la salle, mais c'est totalement à contre-rythme. Donc, ça serait facile de commencer à la tailler sur son intro, qui est assez faible. Et je pense qu'on aura d'autres occasions de le faire. Non, mais... mais là, pour le coup, moi, je la dédouane. Son intro, elle est guindée, certes, et elle n'est pas assez respirée, elle a pas d'ampleur, mais, <rire> alors, mais, mais, mais la, salle, alors, la, la salle est totalement à contretemps. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi elle est à contretemps, parce que c'est très intéressant. Euh, le, pendant à peu près une heure et demie avant qu'elle arrive sur scène, il y avait donc euh, un disque jockey, euh, qui, alors, qui a mis une ambiance absolument de folie. Ah ben bah voilà, donc euh, là on contextualise, <rire> là on a une info évidemment voilà. que je n'avais pas, ni étant et pas. Et bah ben voilà, c'est là où c'est intéressant. Voilà. C est, c est, donc ça a mis une ambiance de folie, vraiment le, la disco euh, à fond en gymnase club, etc. Enfin bah, vraiment plus les basses, alors les basses mais à fond la caisse, moi c'est deux fois 20 000 watts hein, au Zenith, hein. donc c'est rien que d'être à côté des haut-parleurs, on perd quelques kilos quoi. <rire> et, et, euh, et donc elle arrive sur scène, et d'un seul coup, Plaf De ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, d'un seul coup, on s'attendait à voir, je ne sais pas moi, Marie, Marie Bleach par exemple. Euh, on s'attendait vraiment à ce qu'elle soit tout de suite dans le rythme parce que la disjockey a fait monter la pression. Hein, Les battements de cœur, etc. C'était vraiment une ambiance chaude. Le fait que la salle ait été chauffée à fond la caisse avec de la disco, genre Sylvester, etc. Euh, ben là, la disco, déjà, ça témoigne de la moyenne d'âge du public. Hein. Ah mais, Parce que Disco, c'est 50 et plus. Hein. Non, mais absolument, mais bonne observation. C'est-à-dire qu'en fait, dans le public, il y avait euh, d'une part des, des très jeunes, des très jeunes, mmh. alors tous euh, fils de dentistes, fils de chirurgiens, euh, cadres supérieurs, etc. Et l'autre partie du public, c'était tous les, les mêmes, mais retraités. C'est-à-dire les, les chirurgiens, les dentistes, euh, euh, cadres supérieurs à la retraite. Mmh. Il n'y avait pas entre les deux. En tant qu'observateur extérieur, en tant que journaliste, ça m'a littéralement choqué, parce que j'en ai vu des, des, des meetings politiques, mais alors celle-là, ça, ça m'avait bluffé. C'était euh, le meeting entre soi, si vous voulez. C'est euh, euh, tous des gens très bien élevés, euh, très très riches. Euh, euh, C'est une France qui n'existe plus. C'est ouais. la, boule, la boule qui aurait été transportée euh, au zénith. Hein, voilà.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 Par rapport à des gens qui te soutiennent, sauf que là, pour le coup, elle nous a oubliés. C'est-à-dire que là, c'est une inside joke. Équipe de France de qui, de quoi, qui est là, à quelle occasion, c'est quoi Non, mais c'est planté. C'est France 98. C'est l'équipe de France de ping-pong. C'est l'équipe de France d'échecs. Qu'est-ce que c'est Là, c'est excluant. C'est pas grave. Mais c'est excluant. Alors, pour compléter justement cette observation, effectivement pertinente, c'est que. Euh, en bas, il y avait Rachida Dati, donc sa, sa grande copine, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. Sa copine de lifting euh, Sa copine de lifting, voilà. Euh, ah, pas, pas sur le physique, pardon, euh... j'oublie mes propres règles, pas sur le physique. Non, mais elle est très bien, Rachida Dati, c'est pas le problème. Le, ensuite, vous aviez Michel Barnier, l'énarque, etc., donc, euh, qui lui aussi avait un peu plombé l'ambiance, mais c'est normal, c'est un énarque. Et en fait, vous aviez tout, une partie de l'état-major des Républicains, et au lieu de s'adresser en fait à eux, euh, comme vous l'avez remarqué, en fait, elle parle de l'équipe de France, comme si juste avant, elle venait regarder les Jeux Olympiques. Donc, c'est vraiment étonnant. Vous voyez, même ça, moi, je ne l'ai pas vu alors que j'y étais. Je n'ai pas percuté là-dessus. Là, à l'écran, en tout cas, c'est excluant, parce que oui. du coup, elle, elle, son regard sort du champ. Oui. Elle s'adresse à une équipe dont on ne sait pas ce que c'est, qui est en bas à gauche. Donc là, elle nous a dit au revoir, attendez-moi, je vais faire la bise à mes amis, je reviens. C'est la définition de l'excluant. Vous, ça... vous savez à quoi ça me fait penser euh, Vous jouez aux échecs Très mal. Je, je ne joue pas aux, aux échecs. Ce, ce, ce jeu m'ennuie. Je suis pas bon d'ailleurs. Euh, bon, très peu, donc très mal. D'accord. Mais euh, vous savez, il y a un championnat du monde d'échecs. Euh, en, entre Kortchnoi et Karpov. Et euh, alors, je me souviens plus si c'est les Russes ou le Suisse qui avait qui avait fait venir un parapsychologue et qui avait passé son temps à fixer, à fixer, sans ciller. Victor Korchnoy, ce qui fait qu'à un moment donné, l'autre, il a pété un plomb, euh, il dit « il faut le sortir de la salle », etc. Et ce qui me fait penser là, c'est je pense à Rachida Dati, qui, qui est sa grande copine, donc qui, qui devait la fixer, et je pense qu'elle a cette capacité à lui pourrir la vie, quand même. Connaissant, si vous voulez, le, euh, les, les habitudes de, de féminines dans le, dans le Maghreb, c'est quelque chose de très, très commun. Hein. D'accord. Ça s'appelle le mauvais œil, hein. Très bien, très bien. Et chacun d'entre vous, de me donner votre énergie. Vous êtes toujours là. Votre affection me porte. C'est un privilège d'être votre candidat, de porter vos couleurs, même si désormais, c'est au peuple de France que je dois me donner. Alors là, elle prend des, elle prend des accents un petit peu gaullistes, avec un effort comme ça, vocal, de timbre, et elle fait l'erreur inverse de ce que je signale d'habitude. D'habitude, je me moque des gens un peu peu sur deux en disant qu'ils détimbrent, c'est-à-dire qu'ils parlent trop aigu par rapport à leur médium. Et là, pour le coup, on sent qu'elle a été coachée, on sent que c'est une punchline parce qu'elle détimbe vers le bas. C'est au, au peuple, peuple de France, de France que j'entends je me, me donner. donner. Et là, elle va chercher des graves qu'elle n'a pas. Et entre détimbrer et couper, alors que... À l'oral, on respire, mais on ne coupe pas. Mmh. Selon moi, le malaise, il y a trois raisons. Il y a la salle. Il y a, je tellement préparé ma punchline que je détimbre en voulant l'asseoir dans les graves. Et il y a « Je la scanse en la découpant ». Et tout ça fait un résultat très artificiel. Je ne sais pas qui est son coach vocal, je ne sais pas qui est son coach en interprétation. C'est un acteur de la comédie française, je n'ai pas retenu ah ben... son nom parce que ça ne vaut pas le coup. Mais manifestement, elle a été très très mal coachée. Ah oui, c'est très euh, vrai. Parce que le... moi, mon sentiment, si vous voulez, que, que, que, que j'ai eu en, en l'écoutant dès le départ, je me suis dit « Mais attends là… Euh... » Là, je suis en quatrième ou en, en, en cinquième. Un spectacle de avec fin ma... d'année Non, non, de, et oui, avec théâtre, notre prof de français, où on apprend euh... le médecin malgré lui, ou, je ne sais pas moi, Corneille, ou Racine, ou vieillit vieil aux ou rage, au désespoir, etc. Qu'est-ce qui fait l'espoir aux hommes L'aboiement d'un chien Et donc, elle, elle déclamait, si vous voulez, la... c'était un, un truc théâtral, et elle était complètement hors phase. Il faut que vous arrêtiez, messieurs et mesdames les politiques, d'aller chercher vos coachs vocaux à la Comédie française, puisque la Comédie française, ça fait bien longtemps qu'elle ne remplit que par les comités d'entreprise. Et ça fait bien longtemps que, pour faire moderne, ils font ancien. Comme disait mon grand maître et, et professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet, il <rire> n'y a, a, a, a pas plus faux que de déclamer les douze alexandrins en prononçant toutes les d -R S RSE et toutes les syllabes pour que À moi, contienne. compte deux mots hein. Voilà, ah, et puis, généralement, au titre que l'on respecte les alexandrins, eh ben, on ne réaccentue pas, on ferme toutes ses notes et on n'écoute pas. Et, et ça fait cette espèce de punchline ratée, pontifiante, de « c'est à moi, peuple de France, que j'entends… <s> » <'étonne> Attendez, il attendez. y a quand même quelque chose d'intéressant là. C'est une énarque, c'est euh, quand même quelqu'un de très intelligent, et je n'arrive pas à comprendre comment euh, cette, euh, cette dame Valérie Pécresse n'ait pas compris qu'elle était déjà, rien qu'en lisant, aussi lentement qu'elle était en train de perdre le fil. C'est très intéressant à observer. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, j'ai toujours le sentiment, si vous voulez, que la majorité des énarques étaient des autistes, mais là, on l'a vu. Euh, pour être sorti avec pas mal de filles en pré Péna quand j'étais à Sciences Po, euh, la quantité de livres à digérer dans le temps imparti euh, oblige à une certaine forme d'autisme. C'est-à-dire qu'à un moment, le programme... De, le programme de lecture et le programme de, de simplement du, du, du, du concours euh, oblige à vivre à vivre enfermé dans les livres, donc c'est peut-être une, une, pas, une, une, pas un peu une qualité qui, qui, qui. Mais peu est... importe, il y a le bon sens. Je veux dire, le bon sens. Je veux dire, vous pouvez être extrêmement cultivé. Ça, là, euh, si c'est pour ne pas avoir le bon sens, ça sert à rien. La preuve. Je vous appelle au sursaut. <rire> Cinq ans, c'était trop. Dix ans, ce sera trop tard. Bah, au rythme où elle parle, mais la vie dans 20 ans n'y est encore. <rire> Alors, je tacle rarement sur le physique. Mais, mais, il <rire> mais, euh, y a quelque chose qui ne la met pas à son avantage et qui, pour le coup, est encore à mettre à la charge de ses équipes. Je trouve qu'elle est mal cadrée et mal éclairée. Ah, Stéphanini fro... va être content là, quand il va regarder votre, là, votre vidéo. Hein. Alors, je ne sais pas qui est Stéphanini, mais enfin... Bah, C'est le directeur de campagne qui a organisé alors, tout ça. Alors, monsieur ou madame Stéphanini, monsieur. Euh, quand, euh, quand on a une personne qui, euh, on va dire, est de taille euh, contenue, euh, on ne lui met pas un bureau aussi haut, on ne met pas un, un, un bureau transparent et on ne met pas la caméra aussi bas. Je trouve qu'il fallait une caméra plus haut. Il lui fallut un, une ouais, forme bien. de bandeau, ou de quelque chose qui opacifie le bureau, sur lequel elle aurait par exemple pu écrire son slogan ou euh, son hashtag ou son site, d'accord Votez pour moi. Et qui eût masqué... L'entrejambe. Je trouve cette entrejambe disgracieuse. On un... voit vos obsessions. Hein. Non, ben, c'est... J'aurais je, je, dit <rire> la même chose. Alors... Ben, moi, moi qui y étais, j'ai pas spécialement eh bah... observé son entrejambe. Eh bah, c'est que... <rire> je... mon côté esthète. Euh, euh, oui, non, mais là, il la... n'y a rien d'esthétique. Hein. J'aurais dit la même chose sur un homme. Euh, la veste est courte. Elle est en position statique et elle trépine, ce qui est normal pour un discours. Ce pli est inesthétique, la caméra est trop basse, Donc, et, et, et, et qui plus est, l'éclairage est trop bas. Regardez Pierre, le halo de lumière, mmh, mmh, vois. il est sur le bas, mmh, mmh. il devrait être sur son visage. Mmh. Le, le, ça s'appelle en photo une, faire une vignette, c'est-à-dire qu'on obscurcit ce qui est moins intéressant, mmh. pour que par comparaison, le visage ressorte. Son visage est dans l'ombre, et la vignette, le halo... Se retrouve sur ce bureau trop haut et sur ses jambes. Alors là, pour le coup, elle n'y est pour rien. Quand on ah prépare mais... une conférence, on a d'autres choses à penser que ça. Mais c'est mauvais, ça, monsieur ou madame Stefanini. Ça, c'est pas bon, ça. Monsieur Stefanini. C'est pas bon, ça. Bon, je Stéphanie pense qu'après cette vidéo, il va être remercié. <rire> bah, ben, euh, je sais pas. Euh, je... Bonjour, monsieur Stefanini. Mais déjà, quant à l'oral, on n'est pas, pas, pas une flèche. Et qu'en plus, la technique est un peu, est un peu approximative, ça n'aide pas. La pandémie de la Covid a meurtri des familles entières. Elle a aussi jeté une lumière crue sur nos fragilités, nos vulnérabilités. Cet État hyper centralisé, incapable de s'appuyer sur les acteurs locaux. S'appuyer sur les acteurs locaux, c'est typiquement une phrase de technocrate que le Compliment. peuple, que le peuple ne, pro, ne prononce jamais. J'ai bah, jamais entendu mes parents, mes tantes, ma famille me dire... Euh, tu sais, les acteurs locaux en ce moment, euh, oui. est, qui, qui est son auteur, vous savez Oui, c'est un, un avocat. Euh, je n'ai pas retenu son nom, mais euh, lui, il ne le mérite pas d'ailleurs. Mais c'est tout... En fait, c'est extraordinaire Erreur de, de, de commenter lexical. cette euh, catastrophe. Erreur de champ lexical. Voilà. Oh, par le courage infini de nos personnels soignants. Alors là, elle a... Un petit coup de brosse. Elle a... Alors, d'un point de vue technique...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 Infini de, de, de soignant. Millions. Je trouve que là, pour le coup, elle a su penser son idée et elle a su le. le, le vous avez comme vraiment ça. un faible pour elle, non hein Non, non. Vous, vous êtes vraiment dans Ça s'appelle mon objectivité. J'ai également là. trouvé des qualités <rire> à, à Anne, à Annie, Annie Delgau. Mais elle est jolie. Hein. Elle est pas mal, d'accord. Aujourd'hui, bien, elle est bien, elle est bien. honnêtement, est, elle est bien. C'est ouais. assez moderne. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle ne fait pas son âge. Tu sais ce que disait Sacha Guitry sur les je femmes entre... On parler de l'orage. <rire> non, mais, tu, mais alors. Mais tu m'as dit en arrière, tu dis, <rire> tu parles pas du physique, tu parles pas de l'âge. Bon. Ouais. Euh, J'ai fait beaucoup d'efforts. Ça m'a beaucoup coûté, mais j'en ai. Trouvé. Ah, J'ai vu votre vidéo c est, c est, À la limite, c'était drôle. Je trouve qu'Anne Hidalgo, en fait, elle est, elle est authentique dans, dans son, dans, dans son truc. Alors que là, rien n'est authentique de mieux s'informer, se cultiver, de mieux travailler. Connecté, mais pas isolé devant son écran, perdu dans le métaverse. Il y a chez les Français une alors alors, alors, alors là, stop Le métaverse... Ouais alors là, là, là ça... c'est ce même hein, ah, pas ce que c'est. Non. On est d'accord est d'accord sait même pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui lui a rajouté le truc. Ça. On se dit, tiens, on va faire plaisir aux jeunes euh, 18 ans, etc., qui vont les voter métaverse. Et alors, j'irai même plus loin. Euh, à quelques exceptions près, mais rares, L'incrustation un peu lourdingue d'un petit mot de vocabulaire comme ça sur la connexion et la technologie, c'est quelque chose de... C'est un passage obligé de beaucoup de candidatures. On se rappelle le Chirac avec la souris... Euh, oui, le, le mulot. Le quand mulot, quand on lui a dit « Allez-y, monsieur le président, surfez !» et qu'il a dit oui tout de suite. Et puis en fait, il ne savait pas ce qu'il devait faire, donc il avait les mains qui... Baladure aussi, c'est Voilà, baladure, pareil. Je me souviens d'un débat... Euh, Mitterrand-Chirac où il jouait à qui était le plus branché et qui était le candidat des jeunes et, et, et Chirac lui a dit euh, vous savez les, les jeunes en ce moment qu'on appelle les branchés et Mitterrand bien conseillé pour le, le d'habitude bien conseillé mais pour le coup mal conseillé lui avait dit je vous arrête monsieur le Premier ministre les jeunes ne disent pas branché ils disent Ch câbler. Que vous savez dire branché, bien entendu je vais pas faire le, le malin très informé mais c'est déjà un peu dépassé hein. Vous aviez dû dire « câblé ». Et je n'ai jamais de ma vie entendu « câblé », ça n'existe ça, ça, plus... ça, ça, pas. Et, et donc, c'est le, le métaverse en 2022… C'est câblé en 81 ou c'est euh, le Mulot en... 81. Non, non, mais, 80... mais, mais, mais c'est même pas ça, c'est... 15, c est, c est... donc euh, Chirac, euh, 80... oui, 15, c'est ça 88. Mais c'est étonnant que, que cette femme intelligente, elle ait, ait accepté de réciter un texte qu'elle n'a pas écrit, auquel elle ne comprend rien, auquel elle n'adhère pas. Et je, je pense que c'est là où on voit la prostitution des politiques, c'est-à-dire qu'ils acceptent de se faire injecter dans la tête un, un, un texte, un logiciel écrit par quelqu'un d'autre. Par rapport au fait de déclamer un texte qui n'est pas de soi, euh, je ne suis pas opposé à l'idée. Je pense que c'est nécessaire sur des sujets notamment où ils ne sont pas spécialistes. Par contre, c'est un métier. C'est un métier, ça s'appelle être comédien, ça s'appelle l'art de l'interprétation. Et quand on ne l'a pas, eh bien, il faut se méfier. C'est ce que je reproche d'ailleurs à, à beaucoup de créateurs de contenu. Quand vous vous moquez de moi au titre que je peux, sur une vidéo de une demi-heure ou 40 minutes, non préparée, sans aucune note, commettre une ou deux petites scories verbales. Rappelez-vous que vos autres créateurs de contenu qui n'en commettent pas, ils lisent un prompteur. Je ne suis pas vraiment en train de vous parler. Je fais plutôt de la lecture dans votre direction. Comme une bonne majorité des gens qui blablatent devant une caméra d'ailleurs. Ou ils demandent à leur équipe de montage d'éditer les fautes en les masquant. Alors que moi, je dis à mes monteurs, vous ne masquez pas mes fautes, vous la corrigez à l'écran et vous me laissez m'exprimer sans note, car je, je, je, je trouverais ça fatigant de, de, de lire un texte en y mettant, en y mettant, en y mettant un ton. D'humanité, une soif de proximité. C'est la France qui renaît dans ses villages, ses bourgs, ses villes moyennes, qui retrouve le goût de fabriquer. Ces villes en moyennes, France, ça existe ou pas Ces villes moyennes. C'est n'importe quoi. Passons, pas pardon. Langage, ouais, ouais, ouais, Langage d'élu. Langage d'élu parce que ouais. personne ne dit « j'habite une ville moyenne en fait. ». Oui, non. J'ai <rire> entendu ça. J'habite un petit village. Hein, éventuellement. Hein. J'habite le plus beau village de France. J'habite ouais. Le Mans. J'habite voilà. Tours. Personne ne voilà. dit « j'habite une ville moyenne ». Les Français Les savourés Français et oui, il en déplaise à certains Ce plan, alors là, par contre, alors tout à l'heure, j'ai été critique sur M. Stefanini et son plan de face, que je trouvais beaucoup trop horizontal. là, là c'est bien. Là, vous voyez, Pierre, on est un petit peu en hauteur. Ça les lance mm. tout de suite. Le bureau ne la s'int pas en deux non, non, avec un bien. pli. Euh, et le public... <rire> c'est comme ça qu'elle aurait dû faire tout le meeting. Le, exactement. <rire> le, le, public, le public est très bien éclairé. c'est vrai. Le monteur nous montrera que les lignes de force convergent vers elle et elle qui se tient bien droite. Bon, on oublie le drapeau européen pour des raisons qu'on ne détaillera pas ici. Mais d'un point de vue des lignes, d'un point de vue de la photographie de l'image. C'est une belle photo Vous savez qu'à Cannes, un film, il y a l'Oscar de l'image, de, de, de la photographie. Ah oui, bien sûr. Et bien ça, c'est très réussi. Mmh. Euh, c'est pas du tout comme le plan de devant. et. L'éclairage public également. Le fait que l'on voit jusqu'au dernier rang, c'est le signe du gros budget. L'éclairage public est ce sur quoi on coupe dans les coins quand on a un budget serré. Donc quand vous voyez un spectacle ou une représentation où le public est net quasiment jusqu'au dernier rang, vous pouvez vous dire que là, les mécènes ont été généreux. Ouais, c'est-à-dire que le compteur E.D.F. il tourne. <rire> il sinon, sinon, sinon <rire> le, le premier poste de coup qu'on coupe, c'est le public. D'accord. On le fout dans le noir, on met tout sur la scène. Charolais, d'un bon Là, ah, on est, est chez Buffalo Grill. N'importe quoi. Alors, là, je vous laisse commenter le fond. Non, franchement, là, ça, on, là, on a commencé à partir en vrille. C'était fini. C'était terminé. D'abord, pour rendre hommage à Valérie, c'est un charolet, un verre de rouge. Là, parce que il semblerait qu'elle euh, nous ait habillé euh, en, en tant que tel. Bah, vous savez, il y avait deux équipes de, de, de, de, de chorales. Elles euh, avaient beau etc., souligner ses propos, le public ne suivait pas. Non, ben bah là, euh, que dire, c'est que non seulement c'est grotesque à des, à des yeux comme les nôtres, mais je ne suis même pas sûr que ce soit porteur d'un point de vue du vote, puisqu'elle euh, nous dépeint la France de Louis de Funès, en fait. C'est-à-dire que c'est une France qui n'existe plus. Euh, la, la France pied de cochon et, euh, et charolais euh, maintenant... Le pied de cochon a fermé, le, le... à Paris. Ah, j'ignorais. Non, non. Euh, le, le, le plat, je crois, le plus consommé en France, c'est le couscous, euh, si je ne me trompe pas. Le fromage préféré des Français, c'est la mozzarella. Et le, le deuxième place c'est la pizza. Donc, euh, <rire> je, je, je crains qu'électoralement, elle n'ait 30 ou 40 ans de retard, euh, Valérie. Ah, ah, ah, ah, ah. Avez-vous vu, Pierre, le masque qui tombait Non. Là, là, là ouais, maintenant, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. là, elle est, là, elle redevient, euh, la maîtresse d'école, la, la chef d'entreprise, la chef de service, hein, on l'imagine un petit peu en chef de service, comme ça, euh, euh, évaluatrice de fin d'année, comme ça, un petit peu perverse. Et durant toute la première mati euh, <rire> durant toute la première partie du meeting, non, elle réussissait, <rire> en dépit des vagues et en dépit de, du naufrage, à maintenir le masque, hein. Et là, le masque tombe, et, et paradoxalement, il tombe simplement devant l'agacement le, le, de son public qui lui coupe le rythme. Mais quand on l'aura aux affaires, comme on dit, c'est ce visage-là que nous aurons. Nous ne verrons plus jamais le visage affable de la candidate. Nous aurons la maîtresse d'école dans son costume trop grand. N'oubliez pas, elle ne voit rien. Elle ne voit pas le public. Oui, elle a les flashs devant. Euh, elle a, dans elle a les flashs devant, elle a les lumières, mais elle entend. Et, et, et elle a un problème. Déjà là, dans la salle, vous voyez... Et c'est à ce moment-là, je précise, que, euh, parce que dans, dans la salle, il y avait euh, un type avec un espèce de tambour, vous savez, le gros tambour de fanfare, hein, le, le truc euh, « oui. euh, bang, bang, bang », bon, je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, et donc, euh, ils l'ont poussé en avant pour qu'ils mettent de l'ambiance, vous voyez Parce que l'ambiance était vraiment… Plus en avance, et plus l'ambiance retombe. Je vous l'assure, tous les chemins s'ouvrent à une France qui se lève pour conquérir sa fierté et son bonheur. <coughs> Oui, c'est une conquête, mais nous avons un atout. Nous sommes français, citoyens d'un pays qui, malgré ses doutes, ses lacunes, reste splendide. Je ne suis pas certain qu'évoquer les lacunes d'un pays On est soit un argument de campagne. À la limite, moi, je veux bien qu'on évoque les lacunes d'un État. Je veux bien qu'on évoque les lacunes d'un élève, élève euh, les lacunes d'une nation. Euh, j'ai pas entendu un candidat à la présidence d'un pays évoquer ah euh, les lacunes de ce pays, mais pourquoi pas tout, Il y a un petit tout, côté autoflagellation. Vous aimez bien à, la, la, la, la maîtresse d'école, mais si nous on se mettait en maître d'école, là elle, elle prend 5 sur 20. Quoi. Oui, je le crois Il y a <rire> un pacte 20 fois séculaire entre la. Là, elle a oublié son texte. Parce qu'il n'y a aucune raison de couper entre 20 et fois. Alors, précision. Ce que vous ne voyez, enfin, si vous le voyez sur les autres plans, mais elle a deux prompteurs transparents à gauche et à droite. Donc les deux textes défilent parallèlement. Là, vous, vous, vous voyez son regard. Elle jette donc, un coup d'œil, là, très nettement, sur le prompteur qui est à sa gauche. Euh, et elle a, se, elle a dû perdre une ligne. Oui, oui là, voilà. elle, a, elle a balayé le public. Elle a perdu une ligne. Parce donc, que 20 fois, ça n'existe pas. Euh, voilà. Ce qui montre bien, si vous voulez, qu'elle a. Elle ne possédait pas son texte, non. elle ne s'identifiait pas à son texte. Voilà. Et, et donc ça a foiré. Mes amis, j'ai été juge. J'ai ressenti la gravité de rendre la justice. Ah, J'avais oublié qu'elle qu avait été juge. Français. Moi aussi. J'ai vu la beauté de cette justice qui répare. Pourquoi elle colle les mots comme ça Alors je le dis, avec une révolte plus grande encore. Ah là, la voix ah, qui tombe, se casse tombe, Ça tombe. y est, alors, la preuve... La révolte la, la, la preuve que ce n'est pas son métier et qu'elle est mal coachée, c'est qu'à 16h18 en direct, sachant qu'on a commencé, j'ai vu tout à l'heure, à 15h48, donc nous ne sommes qu'à 30 minutes, en 30 minutes, elle se pète la voix. Ce qui n'est pas normal. Quand tu as des micros, quand tu n'as pas fait de discours avant, que tu as été préparé pour ça, se péter la voix en 30 minutes, c'est que tu ne maîtrises pas ton outil. Un, un chanteur ne se pète pas la voix en 30 minutes. Bah, un, un acteur. acteur un se pète... chanteur d'opéra. Un, un acteur se pète pas bah, la voix en 30 minutes. Bah, c'est un, un, un candidat avec une amplification et une lumière pareille ne se pète pas la voix en 30 minutes. C'est bien la preuve que euh, c'est pas timbré, c'est pas, pas respiré. Vous voyez, la conséqu... vous allez me dire, il encule les mouches. Bon, peut-être. Sauf que la conséquence pragmatique de toutes ces petites lacunes techniques, c'est qu'en 30 minutes, on s'est cassé la voix. Voilà. Pays des victimes oubliés Oula, la note fausse. C'est pas possible ça. Les pays des victimes oubliés Ça, on chante c'est un couac, là. Hein. Et là, là, ça a tout part en vrille, hein. c'est fini, c'est terminé. Le public n'accroche plus. Voilà. Ah ben c'est impossible. On ne peut accrocher euh, situation unique, discours unique, idée unique, note unique. Tant que je vous exprime la même chose dans le même sentiment, je ne change pas de note. Toute la phrase que je viens de faire, je l'ai faite sur cette note. Mmh. Si je mets trois notes dans la même phrase, vous oui. n'écouterez pas parce que ça sonne faux. J'ai une anecdote très courte pour vous. C'est que dans, de, de, le, gar, le garçon devant moi, en fait, regardez son match de tennis, de tennis <rire> sur son téléphone. Oui, mais est-ce est que ce n'est pas générationnel ça Quel âge avait-il euh, oh, Je pense qu'il devait avoir 22, 23 ans. Voilà, ça c'est euh... générationnel. On ne peut plus faire une seule chose. C'est-à-dire que ça l'ennuyait tellement qu'il se remit sur son match de tennis. C'est un immense chantier qui demandera beaucoup de courage et beaucoup de constance. Car derrière chaque administration, il y a Kafka qui sommeille. Ça, c'est Ce pas courage. mal. Je ne sais pas si c'est d'elle. Hein, c'est peut-être comme Gadel c'est peut-être une comique d'importation. Mais la punchline, derrière chaque administration, il y a Kafka qui sommeille. Moi, je valide. Oui, oui, je... en plus, c'est la réalité. Donc. Oui. Mais je ne suis pas certain que la nouvelle génération sache qui est Kafka. Donc, ça, c'est encore une autre histoire. Ça doit être une marque pour tuer des cafards. Cette constance. Je l'essaie. Mais regardez, attends, stop. Euh, regardez le public. Bon, me... On ne peut pas dire que ce soit l'enthousiasme qui les anime. Il y a un non. monsieur démasqué en bas à droite, à côté du traducteur, qui a l'air légèrement apathique. Votre masque. Oh. <rire> légèrement. Il est un peu atone, ce monsieur là. Oui, enfin je pense qu'il a dû s'endormir d'ailleurs. Ça doit être ça. Enfin, je serai résolument aux côtés de ses mères seules sur lesquelles la vie a fait reposer tant de responsabilités. Les pensions alimentaires qu'elles touchent pour leurs enfants seront exonérées d'impôts. Alors ça, je ne suis pas certain que ce soit de, du, du rang euh, d'un président de la République. Pour moi, c'est euh, au mieux d'un du, Premier ministre, voire d'un se secrétaire délégué à l'égalité homme-femme. Oui, tout à euh, fait, oui, oui. Qu'est-ce que ça a à faire dans un programme présidentiel des pensions on alimentaires C'est bah, important, si vous voulez, le fait que ça soit défiscalisé, c'est déjà… Euh, moi, je pensais que enfin, c'est une mesure qui aurait dû être prise déjà depuis je, je tellement suis, longtemps. Je suis fils de divorcé, oui, j'ai oui. bénéficié, enfin j'ai eu besoin de la pension alimentaire, donc je ne vais pas euh, m'en moquer ou m'exonérer de ces problèmes. Je dis juste que ce n'est pas du rang d'un programme présidentiel. Mmh. Je... C'est culpable. Cet extrémisme, choisissez la main juste. Alors, euh, euh, vous avez une culture politique indéniable. L'exemple de la main ferme et juste est un classique. Euh, qui l'a utilisé la dernière Zemmour. fois Zemmour Zemmour pour les musulmans. La main ferme. Pour les musulmans Ouais, ouais, ouais. le jetant la main, une main ferme pour le musulman. Ça, ça, ça me dit quelque chose, oui, bah oui c'est le, Oui, bien sûr, ouais, bah ouais, c'est ouais. est, est Zemmour qui l'a. Bien, euh, comment juger cette, cette prestation à la lumière de, de, de ces extraits et Si on fait un peu de prospective euh, politique, où voyez-vous, cher Pierre, euh, sur la ligne d'arrivée, où voyez-vous voyez Valérie et, et les Républicains Écoutez, c'est la... du même niveau, si vous voulez, que le la manière dont elle a déclamé le, le, le ton cornélien ou racinien, c'est une tragédie, je vois ça comme ça. Euh, la preuve, c'est que le lendemain ou le deux jours après, euh, Zemmour est passé devant elle dans les sondages. Donc, ça, euh, ça lui a fait mal. Oui. Ça lui a fait très, lui a très, très, très, mal. très très mal. Elle a perdu et, deux, deux et, trois points Et euh, Exactement. Et, et donc, euh, moi, moi je, je voyais, si vous voulez, le, son état-major hein, qui était au premier rang et qui, qui faisait des gestes, à... mais comme elle ne voyait rien, donc c'était raté. Quoi. Euh, mais le pire, si vous voulez... C'est pas le public, c'est pas celui qui a écrit. C'est la seule faute de Valérie Pécresse. Elle ne se rendait pas compte, ou elle n'a pas voulu se rendre compte, ou alors elle se laisse porter par feignantise pure euh, de, de, de déclamer le texte de quelqu'un d'autre, un texte qu'elle qu n'a pas habité, qu'elle ne reconnaît pas. Euh, enfin, je pense qu'elle a validé le texte de toute, elle toute façon. Peut-être pas compris. Ah bah oui tiens, vous avez raison. Mmh. Je, je sens que là, tout d'un coup, là, ça a baissé <rire> votre intérêt pour les la crèce. Non, non, il ne faut jamais surestimer les gens. Et parfois, ils n'ont simplement pas exact. compris ce qu'ils devaient faire. C'est exact. Euh, demander à notre chef HOP combien on a de, de, de collaborateurs dont on pense qu'ils comprennent et qu'ils ne comprennent pas. La, non, là, c'est vraiment une, c est, c est une catastrophe parce que vous allez voir les dégâts après les élections. Ce, ce qui va se passer au Parti républicain, euh, ça va être façon puzzle, hein, comme euh, euh, dire au diable. Oui. Euh, je veux dire, elle a coulé, mais on peut la récupérer. Mais là, je pense que même son état-major ne va pas la récupérer. C'est son état-major, les gens autour d'elle qui vont la noyer. Voilà. Bon, le soldat Pécresse sera-t-il sauvé des flots Nous le saurons en mai prochain. Quant à moi, comme d'habitude et comme tous les cinq ans, je livrerai mes pronostics sur la présidentielle quelques semaines auparavant. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours tort, donc à la limite, si vous voulez savoir ce qui ne va pas se passer, regardez mes pronostics et euh, vous êtes sûr que ce ne sera pas ça. En attendant, nous continuerons jusqu'au bout, contre vents et marées, à vidéoscoper les discours essentiels des candidats, sans acrimonie, sans tailler sur le physique, et la prochaine fois en compagnie de, c'est à vous, Pierre De choisir mon prochain invité de la vidéo de la série Vidéoscopie Présidentielle 2022. Alors, puisque vous êtes en mode présidentiel, je fréquentable, s'il vous plaît, fréquentable, euh, oui, oui, oui, tout à fait, euh, fréquentable. Je pense à euh, qu quelqu'un qui est, qui, est, qui est très important d'ailleurs, euh... euh, c'est euh, Jacqueline euh, Mourou. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Les Gilets jaunes, oui, c'est celle qui a lancé, c'est à dire qu'en une vidéo de 4 minutes 30 ou je sais pas combien, 5 minutes sur Facebook. Donc, cette femme a, a fait plus que tous les politiques réunis en 30 ans. Oui. Euh, elle a forcé la, la, la, les Français à se, à se révolter. Euh, elle a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Euh, de, si on devait faire l'histoire de la France au, de ces dix dernières années, euh, je veux dire, son nom arrive en tête des, des, des révoltes. Parce que les révoltes sociales, ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé, croyez-moi. Euh, le pire va être euh, à venir en septembre, octobre, avec euh, tous les prix qui vont exploser, etc. Vous le voyez d'ailleurs, vous voyez les tensions. Ah oui, oui, je, je, je les vois bien et je mets en garde depuis, depuis, depuis des années. Et avec l'hyperinflation, ça, ça ne va pas s'arranger. Bref, le pire, écoutez, faites moi confiance, le pire n'est quand même jamais, jamais certain. Comme disait l'autre, ce qui est certain, c'est que... Vous pourriez, vous êtes enjoint à remercier pierre Jovanovic de nous avoir rejoint en vidéoscopie. Cela se fait en laissant un commentaire, ça se fait en mettant un pouce, ça se fait en partageant la vidéoscopie avec quelqu'un susceptible de s'y intéresser. Et comme d'habitude, le mot de la fin est à l'invité. Eh bien, je tiens à vous remercier pour cet exercice. De, enfin, je, je, je trouvais ça vraiment très, très intéressant. C'est un peu comme lorsqu'on écrit un livre, vous voyez, quand on rentre dans les détails. Et là, on rentre dans les détails d'une vidéo. Alors, c'est très intéressant, je, je, véritablement. C'est une sorte d'analyse, de, de, non pas de texte, mais de, de vidéo. Vous voyez, c'est quelque chose que... Euh, c'est fondamentalement intéressant. Vous voyez, il y a des choses que je n'avais pas vues alors que j'y étais. Merci. et que vous, vous avez vu et que vous n'y étiez pas. Merci Pierre, merci Hugo. Et vous savez où nous trouver sur les réseaux sociaux, ZEA sociaux lien à l'écran. Vous savez comment le Z a surnommé Valérie Pécresse Madame Pécresse, je l'appelle Madame 20h02. 20h02, parce qu'à 20h02, elle va appeler à voter Macron, elle va partir vous se coucher. Alors vu sous cet angle, on comprend mieux qu'elle croit peu à son propre discours. Vous m'avez manqué Par contre, si on ne peut pas lui en vouloir, vous pouvez le croire. On peut quand même lui en vouloir d'être aussi peu crédible. Et oui, alors pour aider Valérie et ses proches à ne plus nous faire honte quand elles s'expriment en public, coupon de 40% pour Valérie et pour vous pendant 24 heures. Cette vidéo sortira le mardi soir, le mardi des fournées. Eh bien, vous avez jusqu'au mercredi minuit pour vous emparer de ma formation, parler en public à moins 40%. Coupons, coupon, coupon, coupon, coupon, 0 h 02 20h02. Comme ça, Valérie, si jamais tu devais resservir un jour de serpillière au système, tu n'aurais plus aucune excuse.